cholestérol EG. Stérols végétaux, depuis l'Antiquité, les gens mangent des plantes comestibles qui contiennent ces substances. Les stérols végétaux, phytostérols, stanols, aident à maintenir le bon taux de cholestérol dans le sang. Ce sont des composés qui entrent en compétition avec le cholestérol dans le système digestif humain. Artichaut commun, un exemple frappant de la façon dont la nourriture devient un médicament. Protéger le cœur et les vaisseaux sanguins, soutenir les reins, améliorer la digestion et lutter contre le stress oxydatif. Peut-être que les anciens guérisseurs ne connaissaient pas ces mots. Ils n'ont pas non plus utilisé le mot « cholestérol ». Mais l'artichaut a des fins de santé et pour la normalisation du cholestérol, ils l'ont utilisé. Le resvératrol de la racine de renouée est une substance qui intéresse depuis longtemps les scientifiques. Un effet protecteur sur les vaisseaux sanguins et le cœur, un soutien aux changements hormonaux chez la femme, telles sont les propriétés bien connues du resvératrol. Le polycosanol est une substance très intéressante qui peut influencer positivement le métabolisme du cholestérol et son taux dans le sang. Nicotinate d'inositol, deux substances précieuses en une. L'inositol, vitamine B8, est précieux en soi, en particulier son effet sur le métabolisme des graisses et des glucides. L'acide nicotinique, nicotinate, alias vitamine B3, alias vitamine PP, est un régulateur important du tonus vasculaire et du métabolisme. Combiné en une seule substance L'inositol et l'acide nicotinique vous aident à tirer encore plus de bénéfices du produit cholesté, REG. À quel âge les gens devraient-ils commencer un soutien préventif du cœur et des vaisseaux sanguins S'il s'agit de se protéger contre des niveaux élevés de mauvaise graisse et de cholestérol, il n'est jamais trop tôt pour se renseigner sur les possibilités de prévention. Au troisième millénaire, l'espérance de vie humaine devrait augmenter. Cela signifie que la sécurité des systèmes et des organes travaillant intensivement deviendra un facteur déterminant. Au XXe siècle, les personnes qui atteignaient l'âge de 75 ans étaient considérées comme étant entrées dans l'âge où la maladie et la réduction de l'activité physique sont la norme. À notre époque, les personnes qui ont franchi le seuil des 80 ans peuvent encore être actives, curieuses et mobiles. Ces opportunités sont fournies par une prévention active et consciente. Quel est le bon moment pour le démarrer Probablement l'âge où une personne peut comprendre pourquoi il vaut la peine d'abandonner ses mauvaises habitudes et de choisir des aliments sains. Une bonne santé, un apport suffisant de force et d'énergie, la capacité de se déplacer activement, cela est possible à tout âge, si la prévention active est lancée en temps opportun. L'un des domaines qui aide à préserver le cœur et les vaisseaux sanguins est l'effet sur le métabolisme des graisses. Les produits NSP Loclo et Gréber affectent les niveaux de graisse et de cholestérol dans le sang de plusieurs façons. Gréber aide à maintenir des niveaux normaux. Cholestérol et lipides dans le sang. Il aide également à maintenir la santé intestinale. Loclo, le nom même de ce produit est composé des mots « réduit le cholestérol ». Il y a peu de fibres dans l'alimentation de l'homme moderne. Il est nécessaire pour la prévention de l'athérosclérose et de la stagnation dans les intestins, pour la désintoxication et la guérison générale. Les sources de stérols végétaux, anticholestérol ne font pas du tout partie de notre alimentation. C'est dommage. Ce sont des plantes comestibles et elles sont très utiles. La société NSP propose une amélioration de la santé à multiples facettes, un certain nombre de produits NSP ont un effet positif sur le cœur et les vaisseaux sanguins. En plus des loclos et fêtes greber déjà mentionnés, il s'agit également de l'écitine, super-oméga-3, zambrosa, grepine, formule protectrice, ail et magnésium. Et maintenant, regardons le produit NSP cholestéreg, dont la composition a été créée spécifiquement pour la prévention des taux élevés de cholestérol. La composition du produit comprend une feuille d'artichaut ordinaire. C'est un composant qui a un effet positif sur le cholestérol, le poids corporel, ainsi que sur la santé du foie et de l'ensemble du tube digestif. Cholestereg contient des stérols végétaux qui, lorsqu'ils sont consommés en une quantité d'au moins 0,8 g par jour, aident à maintenir un taux de cholestérol approprié. Chaque capsule contient 10 mg de resveratrol de racine de renouée du Japon, qui est un antioxydant naturel. Protégeant contre les radicaux libres avec une consommation régulière de cholestéregs en combinaison avec une alimentation saine et active. Rythme de vie, vous pouvez influencer les niveaux de mauvais lipides et de cholestérol avec des bénéfices pour la santé. Stérols végétaux. Aide à maintenir un bon taux de cholestérol dans le sang. Que sont les stérols végétaux, phytostérol, stanol Ce sont des composés qui entrent en compétition avec le cholestérol dans le système digestif humain. Le cholestérol, comme vous le savez, provient de la nourriture. Nous fabriquons également notre propre cholestérol. Les stérols végétaux concurrencent à la fois le cholestérol alimentaire et ceux produits par l'organisme. Les mécanismes de compétition avec le cholestérol sont les suivants. L'absorption des stérols dans l'intestin est plus facile et plus rapide que l'absorption du cholestérol. Les stérols ont lieu dans des systèmes de transport spéciaux, déplaçant le cholestérol à partir de là. Non pris dans le « transport », ce transport s'appelle micelles. le cholestérol n'est pas utilisé par l'organisme il se lie aux stérols qui ne sont pas absorbés dans l'intestin et est excrété par l'organisme. Les stérols affectent également le niveau du foie, sous leur influence, le rapport entre le « mauvais » et le « bon » cholestérol change, la teneur en « bon » augmente. Les scientifiques qui étudient l'effet des stérols affirment que plus les gens sont jeunes, plus ils réduisent le risque de maladies coronariennes avec une diminution du taux de cholestérol sanguin. Les données de la grande étude de cohorte récemment menée l'ASA, Longitudinal et Gine study Amsterdam, avec la participation de 1242 personnes âgées de plus de 65 ans sont convaincantes. Des échantillons aléatoires de personnes de cet âge ont été interrogés dans trois régions des Pays-Bas. Lors de l'évaluation du risque relatif, il a été constaté qu'une double augmentation de la concentration de phytostérol dans le sérum sanguin était associée à une réduction de 22% du risque de maladie coronarienne. Feuille d'artichaut Aide à maintenir des niveaux optimaux de lipides sanguins. Améliore la désintoxication du corps et la préservation d'un foie sain. Favorise le bon fonctionnement du tube digestif. Favorise la perte de poids. Traditionnellement utilisé pour stimuler la fonction rénale. Antioxydant naturel qui protège les cellules des radicaux libres. Resvératrol de la racine de renouée. Un antioxydant qui protège les cellules des radicaux libres. Réduit les symptômes de la ménopause. Le polycosanol est une véritable découverte scientifique révolutionnaire. La Commission des médicaments de l'Association médicale allemande a parrainé un essai clinique, contrôlé par placebo, randomisé, en double aveugle, multicentrique, sur l'effet hypocholestérolémie en dose dépendant du polycosanol chez les patients atteints d'hypercholestérolémie. Voici un lien vers ces études. Polycosanol est en effet l'une des grandes aides naturelles à la santé. Polycosanol a reçu de bonnes critiques dans les essais cliniques. Des résultats encourageants ne font que confirmer la vérité connue depuis longtemps. Dans la nature… Il y a quelque chose d'utile et de précieux pour la préservation de la santé humaine. La société NSP a rassemblé les meilleurs, les plus efficaces, et a combiné ses composants dans les combinaisons les plus optimales. Cela nous permet d'utiliser de manière proactive les produits botaniques avec encore plus de certitude que la prévention est le bon choix. Nicotinate d'inositol L'inositol, inositol, a été découvert en 1848 par le chimiste allemand Justu Von Liebig. Initialement, cette composante était sous-estimée. Au XIXe siècle, la médecine ne lui attribuait pratiquement pas de rôle significatif. Cependant, déjà en 1928, les avantages de l'inositol ont été scientifiquement prouvés et il est devenu connu sous le nom de vitamine B8. D'autres études ont confirmé l'importance de l'élément pour le bon fonctionnement de tous les systèmes organiques, le maintien d'un taux de cholestérol normal, le fonctionnement du système nerveux et la santé mentale humaine. Il est important de rappeler que la caféine, la nicotine, l'alcool, les sulfamides perturbent la synthèse de l'inositol et provoquent sa carence dans l'organisme. De plus, les facteurs négatifs pour la synthèse et l'assimilation de l'inositol sont la malnutrition, la surcharge calorique régulière, les mauvaises conditions environnementales, le stress et la prise de certains médicaments. Une carence en inositol peut également être rencontrée par des personnes atteintes de diverses maladies. Les femmes à risque sont les femmes diagnostiquées avec des ovaires polykystiques, car avec cette pathologie, la substance est excrétée de manière intensive par le corps. La combinaison d'inositol avec de l'acide nicotinique, vitamine PP ou B3, dans le nicotinate d'inositol vous permet de récolter encore plus davantage. L'acide nicotinique affecte le tonus vasculaire, améliore la microcirculation, active le métabolisme des glucides et de l'azote, a une activité hypolipémiante, réduit le cholestérol total, les lipoprotéines de basse densité, les triglycérides et augmente les lipoprotéines de haute densité. Participe au métabolisme des graisses, des protéines, des acides aminés, des purines, de la respiration tissulaire, de la glycogénolyse et des processus de synthèse. Résumons-le, le produit cholesté, REG contient des défenseurs naturels et efficaces de votre santé. D'après le nom du produit cholesté, REG, il est clair quels objectifs ont été fixés lors de sa création. Prévention opportune, soutien nutritionnel et prévention de l'augmentation des niveaux de « mauvais » lipides et cholestérol. Éprouvé depuis longtemps, efficace, sûr, les composants naturels de cholesté, REG sont recueillis dans des proportions telles qu'ils vous permettent de révéler tout le potentiel des sources naturelles de santé. Ingrédients feuilles d'artichaut communs, stérols végétaux, nicotinate dinositol, resvératrol de racines de renouée du Japon, polycosanol. Cholesté, REG pour votre santé et votre longévité.